Chers étudiants, bonjour. Je me présente, je m'appelle Marion Debord. Je travaille au sein du service Développement Entreprise et Talents qui propose un panel de services aux étudiants, dont la gestion des stages, l'élaboration des conventions, le développement de ces services, l'animation des ateliers de professionnalisation, recherche, CV, lettre de motivation, entretien, les rendez-vous individuels au sein de la mission orientation et bien évidemment l'organisation de la soirée des métiers. Comme certains d'entre vous le savent, la soirée des métiers de la Faculté de droit de l'UCLI est un événement qui est organisé pour vous et par vous. Normalement, on recrute une petite équipe d'une dizaine d'étudiants en L3. et C'est un événement qui vous permet de rencontrer des professionnels exerçant dans le domaine juridique. Cette année, nous avons organisé la soirée des métiers conjointement avec Madame Pala, à qui je vais laisser la parole. Bonjour à tous, Madame Pala, responsable de la mission orientation, responsable pédagogique, mais également enseignante au sein de la faculté de droit de l'UCLI. Au regard de la situation sanitaire actuelle, le service développement, entreprises et talents a dû s'adapter. C'est pourquoi cette année, la soirée des métiers du droit est virtuelle. Vous vous apprêtez à visionner un montage des interviews phares que nous avons réalisées. À l'issue de cette soirée, une bibliothèque de l'ensemble des interviews sera mise à votre disposition sur le site de l'UCLI. Elles seront classées par métier et accessibles à tous. Cette bibliothèque se composera des différentes interviews diffusées ce soir, mais également d'autres interviews réalisées au cours des semaines précédentes. Nous ne vous proposons pas ici une liste exhaustive des professions ou des fonctions que vous pouvez exercer dans le domaine juridique. C'est pourquoi cette bibliothèque continuera d'être alimentée de manière régulière. Enfin, nous en profitons pour remercier le service communication qui a grandement contribué au bon déroulement de cet événement. Bon visionnage Alors euh, Bonjour, euh, le métier que j'exerce, euh, mon métier de, euh, de base euh, avant d'être directeur ou doyen, c'est enseignant-chercheur. Donc, euh, le métier consiste, comme le nom l'indique, à enseigner et euh, à faire des recherches dans le domaine du droit. Euh, en ce qui concerne les, les fonctions de, de doyen et de directeur, euh, eh bien, c'est euh, <coughs> euh, des, des fonctions de management euh, d'une unité, d'une faculté qui... Euh, euh, eh bien rassemble euh, plus d'une cinquantaine de, de, de personnes, personnel enseignant, personnel administratif et euh, permanent, et puis euh, entre 150 et 200 euh, intervenants ponctuels, donc des, des enseignants qui sont souvent des, des professionnels. Donc il y a un aspect euh, de management et de ressources humaines de, de ces équipes euh, dont, les, dont les fonctions ne sont, sont pas forcément les, les mêmes puisqu'il y a des enseignants, des enseignants-chercheurs et du personnel administratif. Donc les, les tâches et les préoccupations ne sont, sont euh, encore une fois pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est une facette de, de la fonction. Il y a la gestion d'un budget, euh, d'un budget qui est conséquent. Euh, et puis, euh, une gestion budgétaire, une projection budgétaire, euh, donc sur plusieurs années, euh, ce qui peut être comparable, en fait, euh, j'imagine, à des fonctions de management dans, dans des structures euh, de, de type entreprise. Et euh, puisqu'on est dans le domaine universitaire, eh bien... Euh, il y a au quotidien euh, de, le fait d'assurer la qualité des, des enseignements, de, de la recherche, la, la, la pérennité de, de l'institution, euh, ce, qui, ce qui suppose eh bien, de, de connaître son environnement. Et puis, et c'est la partie qui m'intéresse le plus, euh, il y a une, une facette de développement euh, de, de l'activité, et notamment euh, de développer l'offre de formation, de développer euh, la dimension scientifique, euh, de, de de l'institution et donc ça, ça comme je, comme je l'ai dit, c'est une des facettes les plus intéressantes de mon point de vue et qui est à bien des égards, je pense, comparable en fait à ce qu'on peut retrouver dans d'autres dans domaines euh, d'activité. Domaines Alors, les études pour être enseignant-chercheur, euh, eh bien, on fait des, des études un master dans, dans le domaine dans lequel on exerce donc euh, pour moi c'est le droit ensuite il faut faire euh, un, un doctorat en tout cas euh, dans, dans la plupart des, des pays donc dans mon cas j'ai fait un doctorat en co-tutelle entre la France et l'Italie euh, ce qui m'a amené assez rapidement en fait à, euh, à aller à Turin, en Italie, où j'ai passé la, la, la plupart du, de mon temps doctoral doctorat. Euh, ensuite, j'ai eu deux, ben, un doctorat en co-tutelle, donc ça fait deux doctorats français et italien. Et puis ensuite, euh, pour accéder aux fonctions universitaires, en tout cas en France, euh, il y a différentes procédures, notamment des procédures euh, nationales de, de, de qualification euh, et euh, ensuite euh, potentiellement un, un recrutement euh, dans les universités. Donc, dans mon cas, eh euh, euh, j'avais d'abord commencé à exercer euh, euh, dans une autre université, euh, et puis j'avais je, je, exercé aussi à l'université Turin, et ensuite en 2010, euh, j'ai rejoint l'université catholique de Lyon, euh, euh, euh, dans le cadre eh d'un recrutement à l'époque euh, qui portait sur euh, le développement de formations enseignées en anglais, notamment en droit international des affaires. Mais pour revenir au parcours classique, c'est un doctorat, ensuite des procédures euh, euh, nationales éventuelles de qualification. Euh, mais dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni ou en Amérique du Nord, euh, probablement dans d'autres, eh euh, les recrutements peuvent être euh, un petit peu variables, notamment se baser sur euh, eh bien, la qualité du dossier et des publications. Euh, ce qui est important aussi, c'est outre les diplômes et le parcours aussi, bah, d'avoir un profil qui va intéresser euh, l'institution ou l'établissement qui, qui souhaite vous recruter. Comme je disais euh, tout à l'heure, euh, il y a euh, dans, dans les, les fonctions euh, Là aussi, en distinguant l'enseignant-chercheur et euh, le, le directeur et le doyen, euh, en tant qu'enseignant-chercheur, euh, c'est vrai que les activités scientifiques, la possibilité de, de publier, de participer à des colloques, à des conférences, euh, c'est ce une des facettes les plus stimulantes. Et puis ensuite, de pouvoir alimenter l'enseignement euh, euh, de, eh des, des, des recherches effectuées. Uh, indéniablement, uh, bien le contact avec les, les étudiants, uh, l'interaction uh, avec eux. Ça, ça s'appliquerait, uh, je pense, à, à tous les enseignants-chercheurs et puis uh, dans, dans mes fonctions uh, et dans nos fonctions uh, aussi uh, pour le personnel permanent uh, d'une faculté comme la nôtre, uh, eh bien, c'est de veiller à ce que les apprentissages de nos étudiants se, euh, se passent le mieux possible, particulièrement ces derniers temps dans, dans le contexte que l'on connaît, euh, de voir leur, leur progression et puis de faire en sorte qu'ils qu euh, qu qu trouvent un environnement épanouissant. Donc ça, c'est un petit peu le, le quotidien euh, qui est plutôt, encore une fois, stimulant. Ensuite, je le disais tout à l'heure, il y a le, le, le quotidien... Euh, et les, les réflexions à, à moyen et long terme, en fait, qui concernent le développement, le développement de projets. Ça, c'est clairement... Euh, très stimulant aussi, donc euh, c'est cette capacité euh, d'avoir de, bah, des idées, de, de pouvoir les, euh, les, mettre, euh, les mettre en application et de voir si ça marche ou pas. Et ces derniers temps, euh, c'est vrai que, euh, c est, c est, disons que les, les idées ont, ont eu tendance à, à se concrétiser de façon euh, positive, euh, donc c'est quand même gratifiant aussi euh, au quotidien. Euh et puis de voir aussi que les collègues, en quelque sorte, euh, adhèrent et puis contribuent, euh, contribuent à ça et alimentent aussi ce, ce développement. Alors, euh, quand j'ai commencé les études de droit, euh, et ça, je pense que ça s'applique à, à pas mal d'étudiants, c'était pas, euh, <rire> j'avais pas pour ambition de devenir enseignant-chercheur, euh, ni, euh, ni doyen ou directeur. Euh, ce que je voulais faire, et c'est pour ça que je faisais du droit, euh, c'était plutôt intégrer la fonction publique européenne, donc travailler dans le giron des institutions européennes d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui m'intéressait, et je me disais que le droit était l'une des, des voies pour... Euh, pour y accéder. Et puis ensuite, ben, on découvre le droit, on découvre ses, les différentes matières. Le droit européen et le droit international, mais particulièrement le droit européen, euh, a, tout au long de mes études et au-delà, en fait, constitué euh, mon, le, le champ d'intérêt principal, et c'est le cas encore euh, maintenant. Euh, et puis, euh, ben, au gré des opportunités... Euh, euh, notamment euh, au gré des euh, bah, de séjours à l'étranger là encore notamment en Italie mais bah, on rencontre des personnes qui proposent des choses euh, et, euh, et qui font que euh, eh bien, euh, le projet de carrière initiale évolue pour dans, comment dire pour des, des bonnes raisons euh, et donc, je me, pour résumer, je ne me faisais pas une idée précise, en fait, de, de ce métier ni de ses fonctions, parce que ce n'était pas celle que, auxquelles je me destinais, euh, euh, et puis ça peut peut-être changer euh, dans l'avenir. Euh, par contre, il y a une des choses qui, euh, une chose qui est restée relativement constante, en fait, euh, même si je me représentais un petit peu le, les contours de la profession d'avocat ou de magistrat ou de notaire, ce n'était pas ce qui m'attirait dans le droit, en fait. Hein. Euh, euh, par ailleurs, c'est des fonctions évidemment essentielles et très intéressantes, mais euh, voilà. Moi, c'était euh, plutôt une, une carrière institutionnelle, enfin, carrière, oui, de, euh, des métiers institutionnels, euh, pas pour travailler dans une organisation internationale forcément, mais si, même si c'était intéressant, mais surtout parce que je voulais travailler dans le domaine euh, du, du droit européen et œuvrer euh, modestement à la, à la construction aussi de, euh, bah de, de l'Union européenne et de son, son espace juridique. Quoi. ce que je fais par la bande aussi à certains égards, mais... Euh, voilà, donc c'est une réponse un petit peu euh, partielle. Et Alors ça, c'est une, une caractéristique quand même importante, c'est l'ADN, on pourrait dire, de l'Université catholique de Lyon, parce que euh, le, la première faculté de l'Université, donc la faculté de droit et la première faculté de droit à Lyon en 1875 est née aussi en fait de cette synergie entre entre des, des, eh bien, des, des professionnels du droit et le tissu socio-économique local. Donc c'est encore plus important chez nous, je dirais, et de façon générale, comme on forme des professionnels, eh bien, il est important qu'on soit au contact, en quelque sorte, de, de la réalité du, du monde de l'entreprise et puis du monde professionnel en général. Et j'ajouterais aussi que ce serait bien et c'est important de rapprocher l'entreprise de l'université. Donc que ce soit dans les deux sens, parce que euh, notre métier à l'université, euh, c'est aussi bah, de, de réfléchir à un certain nombre de questions et, et les choses euh, eh bien, ne sont pas figées et comme elles continuent d'évoluer, euh, et encore plus rapidement ces derniers temps avec les évolutions technologiques, je pense que c'est important pour l'entreprise et pour le monde professionnel en général aussi de rester en, en contact avec l'université, ce qui est normalement une garantie en quelque sorte de, de, de progrès, de renouvellement, plutôt que de, de rester sur, sur des modèles qui ne sont pas forcément, plus forcément d'actualité. Donc peut-être à... Euh, Aller-retour, en quelque sorte, dans la relation. Alors, sur le parcours universitaire, on, on le dit souvent quand les, les, les, les élèves veulent nous rejoindre, donc quand ils sont en fin de lycée, euh, que. Hum, c'est bien d'avoir une idée précise du métier qu'on voudrait faire euh, et puis à la fois, ce n'est pas grave si on n'a pas d'idée précise du métier qu'on veut faire. Et puis, même quand on a une idée, en fait, il faut se laisser la possibilité qu'elle change en cours de route, euh, notamment parce que le droit n'étant pas enseigné euh, avant l'université, on ne sait, sait pas de quoi il s'agit, en tout cas précisément. Euh, donc, le conseil, c'est euh, bah de... Euh, d'investir ce temps d'études qui est assez long, euh, mais qui est rentable, on pourrait dire, euh, tant d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue professionnel, parce qu'il y a beaucoup de métiers euh, dans, euh, dans le droit, des nouveaux métiers qui, euh, qui émergent d'ailleurs, euh, et puis il y a des métiers euh, dans un, à un niveau local, national, international, euh, donc, euh, le conseil, c'est eh d'acquérir déjà en premier cycle les, les, les bases du raisonnement, euh, parce que c'est ce qui permet ensuite de devenir un bon juriste ou une bonne juriste et, et, de, pro et de se spécialiser, et puis de, de continuer en quelque sorte d'évoluer même en tant que professionnel. Euh, et euh, euh, l'autre conseil aussi, euh, c'est, comment dire, de... Euh, d'investir en termes de temps de travail et de formation dans des, euh, dans des aspects en fait, euh, eh bien, qui sont rares. Et ça c'est un peu une stratégie, on pourrait dire euh, personnelle et professionnelle. C'est-à- dire plus, vous, euh, plus les étudiants se trouvent dans des cercles qui sont restreints, parce qu'ils maîtrisent les langues, parce qu'ils maîtrisent la technologie, parce quils ils ont eu des expériences professionnelles. Ça c'est un conseil aussi important, c'est-à-dire de, de faire des stages et de, de nouer des relations professionnelles pour avoir un réseau. Plus les étudiants, en fait, cumulent euh, ces, des spécificités qui n'existent pas chez tous les autres et, et plus ils auront le choix. Ça ne veut pas dire, en fait, forcément que vous irez vers ces choses, mais je pense que l'un des conseils principaux, c'est de, de, de développer, en fait, et d'entretenir des, des compétences et, des, et, et, et pas forcément techniques, en fait, aussi, hein, des, des, des qualités humaines, du savoir-être, de l'intelligence émotionnelle qui vont... Euh, permettre d'élargir euh, les possibilités. Ensuite je pense fondamentalement qu'il est toujours mieux d'avoir le choix euh, et le plus de choix possible que, que l'inverse et pour ça il faut avoir une petite stratégie quand même de, de formation personnelle et professionnelle euh, sans stress, hein, mais en se disant ben voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me caractérise, est-ce que j'aime les langues, est-ce que j'aime ci, est-ce que j'aime ça, et en quoi ça va me distinguer en quelque sorte et eh bien des, des autres. Et si ça correspond à l'étudiante et à l'étudiant, sera d'autant plus épanouissant, y compris dans euh, dans le, le parcours professionnel.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 Alors en réalité, non. Parce que ce que j'ai connu durant ces, ces dernières décennies, c'est que la réalité est bien mieux que ce que j'avais initialement envisagé en, en rentrant dans un métier que finalement je connaissais, je connaissais assez peu. En réalité, je n'ai à aucun moment éprouvé le besoin de, de quitter définitivement donc ce, ce corps, de quitter définitivement ses fonctions.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 Donc, Je pense qu'il est difficile, effectivement, la compétition aujourd'hui est importante et là encore, le travail est une des façons finalement d'acquérir tous les éléments, toutes les bases qui sont nécessaires pour, pour la suite. Mais peut-être de manière un petit peu plus hétérodoxe, je dirais que ce qui est important, c'est aussi de conserver toujours une ouverture d'esprit, une curiosité.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 il consiste à trancher euh, des litiges qui mettent en cause euh, la légalité de l'action de l'administration sous ses différentes formes. Euh, les personnes qui saisissent euh, la juridiction dans laquelle je travaille, qui est la Cour administrative d'appel euh, de Lyon, euh, demandent principalement euh, deux types de, de choses. Ils demandent en général soit l'annulation d'une décision euh, prise par euh, une, autre, une personne publique, soit la condamnation d'une personne publique à indemniser un préjudice. Quand je dis l'administration ou personne publique, ça recouvre aussi bien l'État que les collectivités territoriales, ça peut concerner aussi les hôpitaux publics, c'est l'administration sous toutes ses formes. Plus précisément, mon métier, c'est d'être rapporteur au sein de cette juridiction et cette fonction, elle consiste à examiner le dossier qui nous est soumis, à identifier les questions de droit qui se posent, à proposer une solution au litige, et ensuite à l'exposer à mes collègues, puisqu'il s'agit d'un travail essentiellement collectif. Dans les juridictions administratives, la règle est de juger collégialement les litiges, mais il y a des exceptions, puisqu'on peut aussi juger des affaires en juge unique. Mais la plupart du temps, et surtout à la Cour administrative d'appel, on juge les affaires à plusieurs. Euh, donc en tant que rapporteur, je vais exposer euh, mon point de vue sur un dossier. Et euh, ensuite, d'autres collègues qui exercent des fonctions euh, que euh, j'ai pu exercer par le passé ou que je serai euh, amenée à exercer un jour sans doute, euh, ont aussi un point de vue sur le dossier. Il y a en particulier le rapporteur public euh, qui va lors de l'audience euh, exposer son point de vue sur l'affaire pour euh, éclairer ses collègues. Sur la solution qu'il convient de donner au litige et aussi indiquer aux parties quelles sont les réflexions que peut susciter le dossier pour la juridiction. Et puis il y a le président de la formation de jugement qui regarde lui aussi tous les dossiers et sera amené, comme le rapporteur, à signer in fine la décision qui sera rendue. C'est donc un travail en partie collectif. Euh, puisqu'on juge ensemble le litige dans la plupart euh, des cas, euh, mais aussi solitaire, hein, puisqu'il nécessite euh, euh, d'étudier un dossier euh, de façon euh, voilà, assez solitaire, et c'est une partie importante euh, euh, du temps euh, que, que je passe dans l'exercice de mes fonctions à être seul dans mon bureau et étudier euh, un dossier. Alors en ce qui me concerne, après euh, mon bac, j'ai euh, suivi d'abord une année d'hypocagne et puis euh, finalement j'ai euh, intégré l'université de paris dyssen Nanterre où j'ai fait du droit et à, à l'issue d'une licence, donc euh, à l'époque euh, ça s'appelait comme ça, donc bac plus 3, j'ai intégré euh, l'Institut d'études politiques euh, de Paris où j'ai suivi une scolarité avec une dominante droit public et ensuite j'ai passé euh, L'un des deux concours qui permet euh, d'accéder à la profession de magistrat-administratif, euh, en l'espèce le, le concours pour le recrutement complémentaire de conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Euh, donc un intitulé assez long, mais il faut retenir concours pour le recrutement complémentaire. Et sinon, l'autre voie d'accès, c'est euh, l'ENA. Euh, voilà, donc pour euh, l'un comme l'autre... Enfin, il faut avoir un des diplômes donc exigés pour passer le concours de l'ENA, savoir un bac plus 3. Après, dans les fêtes, en général, on a étudié plus longtemps que cela après le bac. Toutes les informations relatives à ces voies d'accès se trouvent sur le site du Conseil d'État. Euh, ce qui me motive, c'est que les, les fonctions de magistrat administratif. Euh, euh, et ce qui m'a motivée à, à, à aller vers cette profession et qui continue aujourd'hui de me motiver en ce sens, c'est que pour moi elles sont un rouage euh, indispensable de l'état de droit, puisqu'on on, on vérifie la légalité de l'action de l'administration, on vérifie que euh, l'administration sous toutes ses formes respecte le droit, et donc ce sont des responsabilités euh, importantes et indispensables. Euh, dans cette euh, lignée, ça nous amène à, à traiter des questions de société, qui sont donc euh, très intéressantes à juger, des questions très variées. Euh, donc une des motivations, voilà, c'est le, le fond des questions qui me sont soumises. Euh, autre, euh, une autre motivation que je pourrais citer, c'est que euh, j'ai le sentiment d'apprendre euh, tous les jours euh, de nouvelles choses, puisque la variété des euh, litiges qui nous sont soumis euh, euh, amène à étudier tout un tas de questions extrêmement variées. Quand vous traitez le droit des étrangers par exemple, donc des personnes qui n'ont pas eu de type de séjour et qui contestent le refus qui leur a été opposé et l'obligation de quitter le territoire français, vous êtes amené à vous intéresser souvent à leur pays d'origine, notamment quand la question de l'état de santé est mise en avant, et bien la qualité des soins qui existent dans ce pays, l'existence de traitements contre certaines maladies. Donc, ça, ça peut être un type de question. Dans le même temps, vous pouvez avoir des questions très techniques sur euh, la TVA. Euh, moi, je traite du contentieux fiscal. Euh, dans la même journée, je peux avoir à me poser des questions concernant le droit des étrangers, qui est aussi une matière que je traite, ou euh, une question euh, de euh, transaction triangulière en matière de TVA, avec euh, des montages qui, à, qui visent à, à tenter de frauder la TVA. Euh, il y a tout un tas de matières très intéressantes et euh, en tout cas euh, très variées, et à l'intérieur de chacune d'elles, une multitude de questions. Donc, euh, euh, il est rare de prendre un dossier et d'avoir déjà une idée euh, certaine sur la solution à lui donner. Et donc, c'est un cheminement. Et moi, j'aime ce cheminement qui euh, m'amène à, à apprendre euh, chaque jour. Et enfin, dernière chose euh, qui est toujours dans l'idée de, de cette progression, c'est le travail collectif, justement le, le fait d'échanger sur ces questions-là avec des collègues qui ont parfois un autre point de vue ou un euh, une vision un peu différente. Le, ce que produit le débat collectif, euh, l'enrichissement mutuel et le, le fait de dégager une solution qui est meilleure euh, à la fin du débat qu'au début, euh, tout, tout ça ce sont des éléments qui me motivent au quotidien. Alors quand juste avant de commencer, j'étais assistante de justice à la cour administrative d'appel de Paris. Donc il faut savoir que quand on est étudiant, on peut euh, postuler à ce type de fonction au sein des juridictions et ça permet d'avoir une bonne idée de la profession. Donc j'en avais quand même une, une idée assez précise. Après, ce que j'ai découvert en, au, au fil des années, c'est qu'on peut aussi d'abord au sein de la juridiction exercer des tâches que le président de la juridiction peut nous confier, comme présider des commissions administratives, être membre de jury d'examen par exemple. Euh, et puis, euh, on peut aussi, si on a le temps et euh, l'envie, enseigner, euh, ce qui, euh, pour ma part, euh, était quelque chose que je souhaitais faire et que j'ai donc pu faire euh, euh, jusqu'à présent. Euh, donc ça, je l'avais moins mesuré avant de, de commencer, mais j'ai pu me rendre compte que euh, voilà, les, les tâches juridictionnelles sont très prenantes et une activité intense, mais euh, si on le souhaite et qu'on en a l'envie, on peut exercer aussi d'autres euh, fonctions. Je, je pense que pour les. Euh, oui, c'est enrichissant, je pense, des deux côtés. C'est-à-dire que euh, pour les étudiants, bien évidemment, euh, le fait de pouvoir observer euh, de près euh, le fonctionnement, euh, soit des entreprises ou des administrations ou d'une juridiction, euh, ça, ça permet d'enrichir de, leur parcours et de les amener à réfléchir concrètement à, à leur, euh, aux connaissances théoriques qu'ils ont pu euh, euh, apprendre. Euh, après, pour les professionnels, c'est toujours intéressant aussi d'avoir euh, des étudiants euh, en stage, puisque ça peut amener à remettre en cause des certitudes ou euh, à devoir réexpliquer des choses sur lesquelles on avait perdu l'habitude de s'interroger. Donc, euh, dans les deux cas, je pense que c'est profitable euh, aux deux. Alors, s'agissant de leur parcours universitaire, euh, euh, je pense qu'effectivement, euh, faire des stages c'est intéressant et dans le cadre des stages, être actif, c'est-à-dire ne pas rester trop en retrait et essayer de, autant que possible d'interagir euh, avec les, les personnes au contact desquelles ils sont, leur poser des questions, profiter de ce temps en fait pour vraiment se poser toutes les questions possibles et ne pas être dans une attitude passive qui peut s'expliquer des fois par de la timidité ou euh, le fait que souvent les professionnels qui nous accueillent sont eux-mêmes assez occupés. Mais, euh, en général, on, quand on accueille des stagiaires, c'est qu'on a, qu a envie de le faire, donc il ne faut pas hésiter à, à aller chercher les informations et à échanger. Euh, et ensuite, euh, au long de leur vie professionnelle, et c'est un conseil que je peux aussi donner dans le cadre des études, euh, pour avoir justement enseigné ces dernières années, euh, j'ai trouvé que l'existence le, d'Internet et les outils dont on dispose pour faire des recherches Parfois qu'on disait à oublier une étape ou à négliger une étape qui me paraît essentielle quand on vous soumet un problème, quel qu'il soit, que ce soit dans le cadre des études ou dans le cadre de la vie professionnelle, qui est d'analyser d'abord, avant de rechercher les réponses, le problème qu'on vous soumet. Donc ça c'est un temps qui, qui est indispensable et qui doit être fait avant même toute recherche. Et moi j'ai eu tendance à constater qu'effectivement souvent, les étudiants ou les personnes qui sont nées avec Internet existant déjà, ce qui n'est pas mon cas, ont tendance à tout de suite chercher les réponses, ce qui fait que ça peut faire passer à côté du problème. Et ça, donc, je pense que c'est valable aussi dans la vie professionnelle et en particulier dans mon métier, c'est de savoir analyser d'abord, comprendre quelles sont les questions à se poser avant de rechercher les réponses. Alors, euh, le métier que j'exerce je que, que en, en qualité d'avocat pénaliste consiste essentiellement, puisque j'exerce essentiellement euh, en défense, à euh, recevoir ou à visiter des clients selon qu'ils sont libres ou détenus, à prendre en charge euh, leur dossier en fonction de la difficulté de la technicité, à les conseiller dans un premier temps sur le système de défense à adopter et puis dans un second temps à les assister à l'audience pour obtenir le meilleur euh,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 ont une clause qui les lie au secret professionnel avec leur maître de stage, mais pas avec les juridictions. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de magistrats qui peuvent leur bloquer l'accès. Et c'est vrai que dans un stage, avoir des périodes où le stagiaire ne peut pas m'accompagner, alors que c'est un stage d'observation, c'est un problème. Après, ils ont la possibilité de lire des dossiers, de venir en prison, de venir aux audiences où il n'y a pas d'accès restreint.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 Bonjour, alors le métier de juriste d'entreprise, c'est un métier d'abord qui est axé sur la polyvalence. On demande aux juristes d'entreprise de, de toucher à tous les domaines du droit, et c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est qu'il faut être pluridisciplinaire dans le métier de juriste d'entreprise. Je dirais chaque matin, on ne sait pas forcément quel dossier on va traiter. Donc on peut traiter du droit pénal, du droit social, tous les aspects qui concernent l'entreprise sont traités par le juriste de l'entreprise qui doit aider l'entreprise à maîtriser les risques parce que c'est une question de maîtrise des risques. Le juriste est celui qui accompagne l'action de l'entreprise et qui fait en sorte que cette entreprise ne prenne pas des risques excessifs dans ses actions et dans ses investissements, dans ses modes de relations extérieures. Alors, j'ai un parcours peut-être un peu atypique par rapport au parcours de juriste d'entreprise classique, puisque j'ai un diplôme de Sciences Po Grenoble, donc l'IEP de, de Grenoble, et ensuite j'ai bifurqué vers la fac de droit par, par équivalence. Donc euh, j'ai fait un 2SS de droit, donc un troisième cycle qui, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que malheureusement j'ai fait mes études il y a très très longtemps. Et voilà, donc j'ai axé mes études un peu sur la polyvalence là déjà, euh, L'IEP m'a donné une formation générale euh, assez intéressante qui me sert. Et puis, euh, je me suis plus spécialisé euh, dans, dans le droit, évidemment, qui est essentiel dans la fonction de, de juriste d'entreprise. Alors, ce qui me motive tous les jours, bah, c'est d'arriver le matin à mon travail et de pas savoir quel dossier je vais traiter, parce que les choses arrivent au, au fil de l'eau. Bien sûr, on a, on a des dossiers un peu structurants, qu'on traite tout au long de l'année, des contentieux qui peuvent durer, mais aussi des gens qui vous appellent, qui ont des alertes, qui ont des soucis médias et on ont des expertises qui peuvent arriver un peu soudainement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la variété du travail, le fait qu'on ne fait jamais la même chose, on ne se lasse pas de faire… On n'est pas, contrairement à l'image qu'on peut avoir du juriste, si on n'est pas quelqu'un dans les paperasses, on est vraiment dans l'action, aux côtés de l'entreprise. Pas tout à fait. Je crois que quand on est jeune, on, on situe bien le métier de magistrat, le métier d'avocat, le métier de juriste d'entreprise, c'est un peu diffus un peu confus. Donc c'est, je dirais, en marchant qu'on apprend à marcher, donc c'est en exerçant ce métier qu'on voit ses contraintes et ses avantages. Oui, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, parce que malheureusement j'ai fait mes études il y a très longtemps, mais c'est vrai qu'il y a euh, chez les juristes ou, ou chez les dans les formations juridiques parfois un trop grand écart entre le monde de l'entreprise et, et le monde de, de l'enseignement du droit. Je crois qu'il faut le renforcer, je, je, je crois que ça s'est amélioré, à mon époque c'était complètement séparé, on arrivait dans le monde du travail brutalement, mais je suis certain qu'il y a encore des efforts à faire, que les étudiants en droit ne découvrent pas le monde de l'entreprise, en devenant juriste d'entreprise le jour de leur embauche. Il est important euh, que dans notre culture de, juridique, on approche les problèmes économiques de l'entreprise, je crois. Mon entreprise euh, Orange, pour ne pas la citer, euh, emploie régulièrement euh, des stagiaires sous différentes formes. Ça peut être des, euh, des gens qui sont en contrat de professionnalisation ou des stagiaires euh, purs et simples. Donc on, on en prend de temps en temps, oui. Bah déjà, un conseil général, mais c'est d'être enthousiaste, de ne se fermer aucune porte. Euh, vraiment, de ne pas avoir de préjugés sur le métier de juriste d'entreprise. Hein. C'est un métier qu'il faut apprendre à connaître. Euh, et, et donc euh, être très ouvert à toutes les opportunités, ne pas, ne pas trop se spécialiser. Je me méfie de, de l'hyperspécialisation qui domine notre société. On veut être spécialiste de tel domaine du droit privé ou du droit public, mais je crois que l'avenir est vraiment aux juristes polyvalents. Dans l'entreprise, alors Orange c'est un peu spécial, elle a les moyens cette entreprise d'avoir des juristes vraiment très spécialisés par domaine, mais euh, je crois que dans des PME euh, qui ont des juristes, il faut avoir une ouverture très grande sur tous les problèmes, y compris économiques. Alors bonjour, euh, Prison Taylor est une association de droit français qui vise à informer sur les conditions de détention à travers le monde. Euh, pour ceci, on a lancé un site internet qui est disponible en français, anglais et en espagnol et qui produit des informations pays par pays sur euh, les conditions de détention dans lesquelles euh, les détenus euh, ordinaires euh, vivent actuellement à travers le monde. Euh, on s'est donné aussi deux autres axes, à savoir la comparaison euh, entre les différents pays euh, et également le témoignage, c'est-à-dire au-delà des chiffres et des faits et des données, euh, quelle est la réalité de la vie en détention à travers le monde. Alors moi, plus particulièrement, je m'occupe de la partie euh, témoigner, donc plutôt sur un aspect journalistique, c'est-à-dire recueillir la, personne, enfin, la parole des, euh, des personnes privées de liberté, soit qui sont actuellement détenues, soit qui viennent de sortir de détention, qui peuvent nous raconter euh, quelle est leur expérience de privation de liberté. Mais c'est également faire se croiser les regards de, de personnes universitaires qui ont un qui ont une connaissance particulière d'un aspect de la détention, euh, ça va être aussi de sensibiliser, de communiquer sur ces informations-là et de diffuser le contenu que produisent également mes collègues euh, et qui viennent nourrir notre site internet. Alors, Pour ma part, euh, j'ai fait un cursus euh, à la fac de Sciences Po euh, à Lyon. J'ai fait ma cinquième année à l'IEP de Rennes et euh, j'ai fait ensuite un autre Master 2 en Sociologie euh, à Lyon 2. Euh, J'ai également terminé par un service civique sur la promotion et la sensibilisation aux droits de l'enfant. Euh, c'est un métier euh, qu'on peinerait presque à nommer un métier puisque c'est quelque chose qui vraiment se renouvelle tous les jours. Euh, on est sans cesse sollicité par euh, des, des partenaires dans d'autres pays. Euh, on a... On a des, des informations qui nous viennent de partout sur euh, des conditions de détention, sur des informations qui sont parfois extrêmement euh, lourdes, compliquées, sur des, des, des traitements euh, inhumains, dégradants, qui peuvent se passer. J'ai l'impression, en tout cas, que dans notre travail, euh, on sait pourquoi on le fait. Il euh, y a la sensation d'un sens euh, et de participer à quelque chose, en tout cas, qui a l'air d'être, en tout cas, plus grand que nous. Et, et c'est quelque chose qui... Euh, à la fois est un peu intimidant et en même temps euh, assez euh, porteur, je dirais. Euh, alors quand j'ai commencé, euh, Prison Insider euh, venait tout juste d'être créé. Euh, J'en suis l'une de, de, voilà, des vingtaines de cofondateurs et cofondatrices. Euh, donc la perspective de l'emploi n'était pas euh, immédiate. Euh, et donc je me faisais en fait assez peu d'idées sur euh, le métier que j'allais exercer et d'ailleurs depuis, euh, depuis le début, euh, j'ai toujours changé un petit peu, il euh, n'y euh, a pas une année qui s'est ressemblée. j'ai énormément changé de mission, euh, j'ai euh, changé de collègues, j'ai changé de territoire sur lequel on travaille, donc euh, je pense que je ne me faisais pas vraiment d'idées du métier que j'allais exercer, et là encore, à l'heure actuelle, je me dis que tout peut aussi évoluer. Euh, si on commence à, à, à gagner en ampleur, euh, je pense que ça va en fait énormément changer la donne. Donc, euh, euh, mais en tout cas, je me suis rendu compte que la vie professionnelle pouvait être beaucoup moins monotone que l'idée que je m'en faisais, en tout cas euh, quand je cherchais un travail. Ça, euh, très clairement. Comme ça, je dirais évidemment que oui. Euh, puisque quand je me revois à l'université, euh, je n'avais aucune idée de, du, de comment ça se passait dans le monde professionnel. Euh, je me dis que, évidemment, que c'est intéressant et il faut pousser euh, à rendre les études euh, universitaires euh, palpables, euh, concrètes, qu'on sache un peu à quoi ça sert tout ça, quoi. Euh, parce que ça sert en fait vraiment énormément. Euh, alors, Present Insider, depuis le début, euh, euh, accueille des stagiaires. Des étudiants qui seraient en licence, euh, ça ne poserait pas de problème. Euh, nous, c'est juste que notre structure est petite. Elle dispose de très peu de moyens. Euh, et euh, donc, ça pose aussi des problèmes en termes d'encadrement. On n'est pas nombreux. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de stages, il euh, n'y a pas beaucoup de places. Euh, et nous, en tout cas, on, on est une jeune équipe. Donc, on a. On a aussi été stagiaire euh, et donc en tout cas, on met un point d'honneur à avoir un encadrement de qualité, donc voilà, on ne veut pas faire de fausses promesses. Quoi. <rire> euh, bien s'entourer, évidemment, s'amuser, avoir des amis, ça c'est important parce que... Si on commence à avancer je sais pas vers des doctorats, ça peut être des, des expériences assez solitaires donc je pense qu'il faut être bien entouré euh, au, niveau, euh, au niveau amical euh, lire beaucoup, euh, sortir de, de juste sa seule discipline. Euh, je pense que l'interdisciplinarité euh, c'est ce qui manque actuellement à l'université en tout cas au, au, au parcours universitaire donc vraiment euh, lire au maximum être curieux. Et puis sur la vie professionnelle, et c'est un petit peu entre les deux, c'est vraiment euh, tout ce qu'il y a comme projet qui démarre, des mises en réseau, des, des, des bénévolats, des, des, voilà, des sortes d'émulation collective vraiment il ne faut pas s'en priver, il faut y aller, c'est par là que... Euh, pas de se... on, on, on dit toujours, il faut qu'il faut avoir un réseau, il faut. Alors du coup, c'est un peu artificiel, mais en fait, le réseau, c'est juste, euh, c'est juste des rencontres et c'est des personnes à un moment donné qu'on trouve sur notre chemin, avec qui on va aller faire un projet. Et puis parfois, il y en a un qui va aboutir, parfois pas, parfois. Mais ça vraiment, ça passe tout par là, quoi. Donc c'est vraiment, euh, faut être ouvert, quoi. Voilà. <rire>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 La fonction que j'exerce est celle de maire, ce n'est pas un métier puisque mon métier c'est d'être maître de conférence en droit public à l'Université catholique de Lyon. Euh, être maire euh, tous les jours, eh c'est d'abord prendre les décisions, trancher euh, selon un programme électoral que l'on a décidé après une campagne électorale, c'est euh, diriger du personnel, c'est chef d'une administration. Euh, exécuter un budget euh, et puis euh, c'est être le porte-parole de toute une population euh, en traduisant eh bien, des idées euh, en actes. Pour ma part, donc, le rôle de directeur général des services, en fait il incarne la dimension stratégique mais également le champ managérial de euh, toute collectivité territoriale. Euh, en fait il est là pour... Euh, expliquer au reste du personnel, parce qu'il manage l'ensemble du personnel, les décisions politiques, la vision politique de M. le maire, en l'occurrence pour moi, et de son équipe, puisqu'ils ont été élus sur un programme, et c'est ce programme en fait, qui est décliné euh, auprès de toutes les équipes, donc leur expliquer, euh, c'est très important, le pourquoi du fondement et comment on va mettre ça en place. Donc nous d'ailleurs on est là pour aiguiller les élus, leur expliquer, on est force de proposition, c'est-à-dire qu'on leur, leur donne un peu notre avis sur leur, leur vision, mais in fine c'est bien l'élu qui décide, le maire, mais on est là pour euh, travailler ensemble. Hein. Le rôle euh, du maire avec le, le DG est très important dans toute collectivité. Je disais être maire, ce n'est pas un métier, donc il n'y a pas des études spécifiques pour devenir maire. Il faut se présenter et tout citoyen peut se présenter à une élection, euh, n'importe quelle élection. Euh, mais euh, pour mon métier, ben, j'ai fait un, une licence en droit public, un master euh, 1 et 2 en droit public, un master en recherche, et puis un doctorat en droit public. Euh, pour ma part, j'ai fait l'Institut d'études politiques de Lyon. Euh, ensuite, j'ai préparé les concours donc, avec le CEPAG, donc le Centre de préparation à l'administration générale, qui est au sein même de, de l'Institut d'études politiques. Et euh, j'ai passé les concours d'attaché territorial et ensuite d'attaché principal. Les concours c'est d'ordre plutôt généraliste, c'est-à-dire qu'on a... Encore maintenant, il y a une grande note à réaliser sur un thème de la fonction publique territoriale. donc Généralement, un sujet qui est en relation à ce qui, avec ce qui se passe dans le quotidien. Et ensuite, c'est plutôt une option. Il y a plusieurs options, je ne sais plus lesquelles c'est maintenant. Il y a une option, on a une note de synthèse à réaliser dessus. À l'écrit et à l'oral, c'est encore d'ordre général. On teste la motivation des, des candidats. Alors, ce qui nous motive tous les jours pour venir en mairie, euh, bah, c'est la relation avec euh, les habitants, c'est la proximité, c'est de faire avancer des dossiers, c'est d'embellir sa ville, c'est de vivre dans une ville apaisée, calme. Euh, ça, ça nous motive, c'est de lancer des, voilà, des projets et de les voir euh, au fil du temps se, se réaliser. Et puis, c'est de travailler avec une administration et à mes côtés, le directeur général des services. Pour ma part, c'est effectivement de ne pas savoir ce qui va se passer ce jour-là, puisque tous les jours on a, des, on a des nouveautés, on a des surprises, et c'est des postes très bah, stratégiques, comme j'ai dit, mais qui sont très transversales, hein. donc en fait, euh, on voit beaucoup de choses dans une jour même journée, euh, plein de dossiers différents, on rencontre beaucoup de personnes, effectivement, pour ma part, je travaille beaucoup avec bah, monsieur le maire et avec les élus, avec le personnel, les administrations, autres, euh, les associations, enfin, on rencontre beaucoup de gens, évidemment, tous les satonards, donc c'est très riche, en tout cas, en interaction. Ça change, c'est très varié, effectivement. On passe de l'urbanisme à la vie associative, à la sécurité, au commerce. Au budget. Au budget, en ce moment, effectivement. Donc voilà, c'est des thèmes qui... C'est ça qui nous motive, bien entendu. C'est de servir l'intérêt général. Mmh. Ouais, tout à fait. Malgré tout. Ouais. Pour ma part, non. Parce que être maire aujourd'hui, c'est pas comme être maire il y a 10 ou 20 ans. Être maire aujourd'hui, c'est bah, d'être plus manager, hein, de manager une équipe alors en relation avec le directeur, euh, manager aussi des élus, avoir des objectifs, euh, être plus dans la performance. Mais c'était les objectifs que je m'étais fixés. Alors bien entendu, il y a une réalité derrière, hein, il y a des contraintes, il y a des limites. Euh, et ça, on s'en aperçoit quand on a la fonction. Pour ma part, c'était à peu près ce que je pensais parce que j'avais fait des, des stages dans des collectivités similaires à ma première fonction. J'étais déjà dans une collectivité plus petite. Mais c'est en fait de changer de, de poste dans des collectivités plus importantes où en fait je vois que le métier change complètement et il change en fonction de toutes les... Déjà toutes les collectivités sont différentes mais vraiment le nombre de personnes à manager change considérablement. Plus il y a de monde, plus on a un rôle stratégique et managérial et moins on est dans l'opérationnel. Et donc c'est ça qu'au début je n'avais pas complètement... Ah, pour moi, c'est une évidence. Ouais. Bah, moi également. Hein. De toute façon, je pense que tant qu'on n'a pas vu ce que c'est que le monde du travail, euh, c'est compliqué quand on est étudiant de, de se projeter. Et je pense que, de, en tout cas pour ma part, ouais. vu que j'ai fait le poste que j'avais euh, au préalable euh, vu, ça m'a aidé. Parce que c'est vraiment compliqué de se rendre compte de ce que c'est. Tout à fait. Tout à bien fait, sûr. oui, bien sûr. Euh, on a pas mal de personnel, pour autant on en manque euh, cruellement de temps en temps, sur certains sujets en tout cas, ce qui fait qu'on est toujours disposé à prendre des personnels, de, des personnes, des stagiaires en l'occurrence de qualité. Non seulement on leur fera découvrir le, les différents métiers d'une collectivité, mais eux, ils nous apporteront leur expertise et leur aide sur certains dossiers. Moi, je vais leur dire la même chose, pardon. C'est-à-dire, je pense qu'il faut absolument qu'ils aillent euh, voir ce qui se passe dans le monde professionnel. Il faut qu'ils fassent des stages, il faut qu'ils rencontrent des gens. Il ne faut, ouais. faut pas rester à faire ses études, il faut aussi rencontrer le, la vie professionnelle. Le premier vice-recteur de la CATO a pour habitude de dire qu'un bon étudiant en droit est un étudiant qui ne fait pas que du droit. Et je partage complètement cet avis. C'est-à-dire qu'un bon étudiant en droit, il doit avoir autre chose. Il doit faire des stages, comme tu disais. Il doit faire rencontrer des professionnels. Il doit s'investir dans des associations. Il doit lire. Voilà. Il faut qu'il s'implique et qu'il développe sa propre personnalité tout en suivant ses études. Alors, bien entendu, la priorité, c'est l'apprentissage, c'est la théorie. Et ces années de licence, elles sont fondamentales. Donc, il faut travailler, travailler avec rigueur. Mais derrière, il faut aussi se construire soi-même. Et c'est ça qui marquera la différence dans leur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 quelquefois, le moins possible, euh, et puis euh, également euh, dans mes relations avec les représentants du personnel qui constituent euh, euh, un rôle par paritaire qui est indispensable au sein de l'organisation dans le cadre de l'animation des instances représentatives du personnel euh, et euh, des relations avec euh, la direction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 Ben bonjour à tous. Alors, mon métier consiste en tant qu'avocat de conseiller tout ce qui est collectivité, institutionnelle, publique et privée dans des problématiques de droit administratif et plus généralement droit public des affaires. Ça consiste, ça va de, des marchés publics à l'urbanisme, aux droits administratifs, ouvrages de travaux publics, contentieux de travaux publics